« Kikou, ça va bien. Tu voulais que j'écrive un mot et eh bien voilà. Je suis trop content qu'on soit amis. J'ai toujours rêvé d'avoir un meilleur ami. Et eh bien, c'est fait et c'est trop, trop, trop bien. Tu vas peut-être trouver que je fais la lèche-botte, mais bon. Je t'adore vraiment trop. Et c'est la première fois que j'adore vraiment un mec. J'adore trop être avec toi le midi ou pendant les récré, même si je le montre pas trop. » Quand je suis avec toi, en fait, c'est pas pareil que quand je suis avec Martin. On parle pas des mêmes choses. Il y a plein de trucs que je t'ai dit et que je, que je n'aurais jamais dit à Martin. Et puis c'est cool parce qu'avec toi, je me suis bourré la gueule et ça, c'est vraiment trop fun. Et aussi, je suis content de traîner avec toi parce que ça montre aux autres que t'es pas si terrible qu'ils le pensent. Toi, t'es bien mieux que la plupart des gens. Aussi, des fois, je suis chiant. Et que je te regarde méchant et tout, eh ben, faut pas croire que je te fais la gueule. C'est juste que je suis un peu vénère sur le coup, t'inquiète. Bon, je te laisse. Pau pauvre tâche, lol, bien sûr. Euh, bah en fait, euh, j'suis, avant, je suis arrivé dans une école. Donc, euh, je suis arrivé en CE1 et euh, j'avais pas d'amis. Donc à euh, bah, la récréation, euh, je restais tout seul dans mon coin, euh, je faisais, je faisais rien, quoi je parlais à personne. Et en fait, euh, un jour, il bah, y a quelqu'un qui est venu, qui était dans ma classe, qui est venu, euh, qui a, on a commencé à parler, on a commencé à discuter. Et puis, euh, bah, de fil en aiguille, après, euh, on a commencé bah, à sympathiser. Donc il est dans le même collège que moi, et donc même au collège, maintenant on reste ensemble, on parle, on mange ensemble. Il vient chez moi et moi je viens chez lui et puis bah, moi je trouve que c'est sympa d'avoir un ami au lieu que de rester seul, tout seul quoi. C'est assez bizarre mais en fait un jour il est venu dormir chez moi et le lendemain matin en fait euh, on a commencé à jouer donc, euh, sur le lit quoi, on joue aux jeux vidéo et puis à un moment en fait on a perdu un truc et dont on ne le retrouvait pas. Et en fait il a commencé à chercher dans une couette, enfin dans la couette et après il s'est mis dans la couette complètement il s'est levé et il a fait « je suis l'homme couette » et tout. il a commencé à courir. À un moment, où il a ouvert la fenêtre et il a dit « je suis l'homme couette, je suis l'homme couette » puis voilà, c'était drôle.